Le C-type présente le fruit du travail collectif des équipes et du conseil d'administration, sa nouvelle identité visuelle. Regardons ce nouveau logo de plus près. Il y a désormais quatre personnages au lieu de trois. Ils illustrent le paritarisme qui caractérise les institutions de prévoyance, les groupes paritaires de protection sociale et le C-type qui les représente auprès des pouvoirs publics français et européens. Ces quatre personnages forment un groupe soudé, incarnant ainsi la solidarité qui s'exerce entre eux. Dans un même mouvement, ils sont tendus vers un seul objectif. Créer et développer des garanties de prévoyance de très bonne qualité et au meilleur prix pour les entreprises et salariés. Le logotype illustre aussi l'égalité femme hommes et les couleurs plus fortes et plus chaleureuses rendent les personnages plus humains. Ce groupe représente symboliquement tous les hommes et les femmes qui font l'activité économique et qui sont protégés dans leur entreprise grâce au contrat collectif de prévoyance contre les risques d'incapacité de travail, de maladie, de retraite ou de décès. C'est l'engagement du CETIP de pérenniser cette protection du contrat collectif en représentant ceux qui le déploient au jour le jour, concrètement, dans chaque entreprise de France, les institutions de prévoyance. Cette nouvelle identité illustre cette volonté forte du Conseil d'administration de prendre au nom de ses adhérents toute sa place d'acteur de la protection sociale de demain.